Hey guys! Uh, benvenuti nel mio canale O bentornati nel mio canale Allora, oggi sono tornata con un ospite molto speciale, non sono solo come potete vedere di solito, ci sono solo io ma oggi no, e vi presento mia sorella. Ciao Sono Ushi, sono sorella, so io, yeah. ciao! Allora vi ho chiesto su Instagram di farmi le domande. Le domande ce ne ho sia in italiano che in francese, quelle in italiano le leggo in italiano e rispondiamo in italiano e quelle francese, quelle in francese le leggerò in francese risponderemo in francese perché non ho voglia di tradurle. So se volete conoscerci un pochino di più il nostro rapporto speciale. Oui. Sì. <laughs> Continuate a <à> guardare <regarder laughs> il video. La première question. Comment est-ce que vous faites pour être autant amis euh, Je sais pas. Ça se trouve que c'est le fait d'être proche en âge, genre de, la, de ne pas avoir beaucoup d'années d'écart, qui fait en sorte qu'on soit si soudé. Après c'est aussi euh, le fait que j'ai que elle, genre on est que deux. Donc. Euh, <rire> You, you es même ma mère, quand on était petite, elle nous poussait mmh. beaucoup à rester ensemble, ensemble Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, encore une fois ensemble Donc je pense que c'est pour ça Après c'est vrai que pendant les années ça n'a pas toujours été comme ça hein, genre. <rire> Pas du tout Il ouais. euh, y avait une série on se calculait pas ouais. Genre chacun sa vie euh, on était... Après c'est l'adolescence ouais. Mais ouais. pendant quelques années Je ne je, je saurais pas dire Ouais. Je ne saurais pas dire exactement euh, combien de temps. Mais franchement, ça a duré. Pas beaucoup. Mais longtemps. Hein, mais ça a vrai. duré. Pas beaucoup, j'avoue. Mais ça a duré un tout petit peu. On ne se calculait pas. Genre, chacun sa vie. Genre, euh, <rire> on n'était vraiment pas comme ça. <rire> Donc, ouais. euh, voilà. on a grandi. Ta caca. Ma quoi, hein. caca. Est-ce que vous vous dites tout euh, Non. Enfin. Pas... Pas tout de suite, genre. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, en fait, ça fait. dépend. Ça dépend des choses. Il ouais, y a des choses qu'on garde pour nous. Mais... Et, Et peut-être voilà on dit après. après... Ouais. Genre, moi après. je dis, hein, après je... Après un bout de temps, je dis, ça dépend vraiment des choses. Mais en ouais. général, oui. En général, oui. Ouais, en général. On va oui. oui. dire que c'est les 10%, 5% des choses que... On ne se dit pas. Ouais. Mais au final, au final, même après des années, on va se dire. Oui, un genre, ça, au final, on va, on va savoir en fait. Ensuite, ça vous arrive de vous disputer Bien sûr. Oui. <rire> Toute personne qui vit ensemble se dispute. C'est la loi de la vie. C'est la nature, c'est l'univers. Ouais. Ça, ça aurait été. Non, franchement, là, ça aurait été trop bizarre sans, sans, sans se, dis se disputer. Ouais, ouais non, non, non, non, franchement, ça Ça, ça c'est. Dans le monde de bébé Nour, je sais pas, ça se dit Bisounours. Bisounours, je sais pas, En tout cas, c'est pas dans la vraie vie, hein. Non, on Genre c'est vrai, quand on était petite on s'est disputé. Quand on dit H24, c'est H24. Ah oui. Et ça partait en cri. Ça partait en cri. hein Non, franchement, on s'est genre ils nous disaient, vous êtes que à deux. Vous faites. de bruit, vous êtes Ouais, nous, on était 10 et tout. On s'entendait bien. Vous êtes que deux. Non, franchement, quand on était petite on va dire.. L'état de des l'école des primaire, on va dire. Là, on se dispute H24. Oh. On se dispute, moins Mais c'est presque jamais de ma faute. <rire> tu mens. Je sais. Voilà, <rire> merci. Non, Franchement, moi oh. de mon côté, ça va être, ça sera rare En fait mon problème, parce que je suis chiante Ouais, elle va chercher ouais. des trucs qu'elle peut éviter de dire Elle sait que ça va m'énerver Et mais après dire quand même Voilà oui. Et après on va se disputer. Oui. Bon après, après, après c'est des pas bêtises Après ouais, c'est Et ça ne dure bêtises. pas longtemps hmm. euh, Une autre demande est, qu est Que signifie le sous-nome Et qui est plus grand entre les deux Donc le significat de ton nom Ben aussi, Che ha nome tedesco e tradotto appunto dal tedesco in italiano vuol dire Ursula come la stra cattiva di Ariel. E beh, se io era più grande, con la differenza di un anno è niente, un po' meno di un anno, un anno più ah, o sì. giorni, ci tengo sempre a Ok, un'altra domanda cruciale: Fumboa o pondù? Pondù. Vi.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 c'est pas, pas vite fait Non C'est vite fait Ah, c en souvent c'est le lendemain Ouais parce que moi Genre on va dormir, dispu disputer Disputer on, on dispute Et le lendemain on va se réparler considérer c'est des Moi, dans ma, dans ma tête, il <rire> y a toujours le truc. Parce qu'en fait ah, son ouais. problème c'est quoi Elle vient me chercher, elle me cherche et Elle sait que je vais me fâcher parce que je suis très susceptible Et je, ah, je vais m'énerver en fait Genre euh, et parfois, je me dis vas-y laisse tomber, mais parfois j'arrive pas. Ouais. Et le, son problème c'est qu'elle va m'énerver. Et après, elle va par exemple elle va venir me parler alors que moi je suis encore énervée contre elle. Parce Et j'oublie. Voilà, elle, elle oublie ouais. qu'elle m'a énervée Alors ouais. que moi non. Moi j'oublie pas. Ouais, ça ça c'est vraiment des questions visées. La personne qui a fait ça. Tu vas créer quelque chose de mauvais. Tu vas créer quelque chose de mauvais. Voilà, tu sais t'es qui. Tu sais es qui. Est. Tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître. Mais voilà. voilà. Donc, est-ce que Uchi aime quand tu la colles et que tu lui donnes beaucoup de bisous comme ça <rire> Je crois qu'elle savait me faire. On est au pan, je comprends pas trop. Je sais pas. Je sais pas, mais. Bon. Est-ce que tu aimes bien Pas tout le temps. C'est pas comme avant. Moi je suis très quelqu'un de très calines, ouais. très bisous, très câlin. Je suis vraiment quelqu'un de très affectueux, mais beaucoup, voilà. beaucoup. Alors qu'elle, pas du tout. Donc, euh, vraiment zéro. Donc quand je voilà. me fais genre. Euh, moi j'ai toujours eu cette habitude. Je, je pense que c'est des parents qui nous poussaient à ça. Parce que je sais pas, ouais, ça. C est... C est rien ça que ça commencé. pour prendre des photos quand on était petites ça nous disait euh, fais, fais un câlin un bisou, voilà fais le ouais, bisou fais un câlin c'est vrai c'est vraiment depuis le c'est vraiment une habitude que j'ai ouais. on a grandi eu. on a été grandi comme ça ouais du coup euh... moi j'aime bien faire les bisous genre genre euh... en plus ses joues genre elles sont trop douces genre bref <rire> <rire> <rire> ensuite euh... <rire> non mais en vérité euh... elle aime pas tout le temps parfois elle oui, me me mais... chasse pardon. Euh, des mauvaises euh, façons, des façons très mauvaises, et je me fâche parce que ça me vexe en fait. C'est ouais, vraiment... mon corps, ouais. Elle va dire ça, mais moi ça me fait genre ça me fait oh, mal parce que moi par exemple, exemple, quand je donc... fais ça, j'ai la manière de dire non, non, elle, elle a fait un non, mais je la laisse faire aussi parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Ouais bon Après euh, la pauvre, de quoi que je je fais tout le temps des bisous, des trucs, non. Ensuite, vous êtes complice, euh, oui, oui. Ça se voit pas, genre. <rire> c'est naturel. Euh, qui mange le plus Ah, oh, c'est moi. Ah, c'est moi. C'est gravel. Elle. elle mange pour trois personnes. Oh. Quand je dis elle mange pour trois personnes, <rire> ceux qui ont vécu avec elle peuvent le témoigner. Je, suis, oh. je ne suis pas une menteuse. En fait, on, dit, on dirait pas, hein, que parce qu'elle que que est toute... Euh, ah, skinny machete. Elle mmh. mange. Je non, elle mange grave. Elle mange vraiment beaucoup. Ensuite, qui de vous deux est la plus gentille Ah, c'est Samantha ah. <rire> ah Samantha, elle est grave gentille Elle, est... elle est méchante Mais. Elle est plus. Euh, façon dure, façon. Mais Samantha, pas gentille Non, mais Samantha, elle est vraiment ah, douce, douce. Genre, Franchement. Elle est. Ah. Qui est la plus grande de On a déjà répondu. On dirait des jumelles. Et bien, oh là là, il va bah, falloir arrêter. Ouais, parce que on, on a passé l'âge en fait pour ça. On ne se ouais. ressemble plus. Bon, on le bas âge, oui. Mais on se ressemblait. Madaron hein. nous habillait. Pareil, pareil. On dirait bon. des jumelles. Franchement, les Que sont qu l'accoutrement, coiffure, en tout cas. On dirait des jumelles. Mais là... Euh, euh. Non, franchement. Arrêtez de nous mentir comme ça. Hein. Non. Attention. Ensuite, on va passer à la à la liste aux questions basiques des, du sister tag donc qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta sœur je te laisse répondre au premier je t'écoute ah ça ça sa gentillesse sa douceur et je sais pas hein. genre c'est tout bah le fait que souvent m'a maquille en gros c'est ça hein. ok moi ce que j'aime le plus par rapport à toi enfin de toi c'est euh, qui t'es patiente avec moi <rire> ouais. je parle de moi parce qu'après je ne pas avec les autres et après euh, elle, est, elle est super serviable mais quand je dis elle est super serviable genre moi je suis la petite <rire> mais je l'envoie tout le temps genre euh, j'ai lui dis tu peux me prendre ça et moi par exemple à chaque fois je lui dis mais si tu veux tu peux dire non tu vois parce qu'elle dit tout le temps oui enfin la plupart du temps et même quand elle ouais. dit quand elle a pas envie de faire elle est super serviable après souvent après ça c'est pas moi qui demande hein. attention faut pas confondre les choses mais genre elle, elle, va me ranger, elle va ranger mes affaires juste pour euh, pour m'aider ou juste parce que bon c'est vrai qu'elle n'aime pas les désordres ouais. mais euh, la elle va le faire ouais elle va le faire enfin sans sans avoir le seum ou non. Et après, ce que j'aime, t'es toujours à l'écoute. Je me supporte beaucoup parce que moi, je me plains. Enfin, je me plains par rapport à mes trucs. Hein. C'est pas par Là, rapport tu à... Tu ouais. Ouais, souvent, tu te plains par rapport à moi. Ah bon non, c'est pas que tu te plains par rapport à moi. Par rapport à moi, tu te plains. Ah, je me plains plus. plus. Bon, ça, c'est à voir. Ça dépend des contextes, ça dépend des trucs, genre. Ouais, mais en général, ouais. je me plains beaucoup. Et me supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. So, yeah. C'est ça. Ensuite, <rire> qu'est-ce que tu détestes chez ta sœur commence-toi d'abord. Où t'as aboyé, Je sais pas. En fait, non, c'est pas que je sais pas, mais j'ai pensé à des trucs, voilà. Qui... Ce que je déteste Toutefois, elle sait déjà, hein. c'est pas, pas qu'elle oh, va tomber des nuages, ah, ici, oh. non, non, non. non, non, elle sait déjà. On sait, c'est ouais. Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'elle s'est plainte, genre elle s'est plaint beaucoup dans le sens que quand il y a un truc à faire, par exemple à la maison, elle va, elle, elle va pas faire parce qu'elle sait qu'elle doit faire, elle va se plaindre et après ouais. elle va faire ça. En fait, moi, ça me dérange parce que toutefois, elle sait qu'il qu qu qu va falloir qu'elle le fasse, mais elle va bah, se plaindre. Mais c'est parce que j'ai pas envie. Et Ensuite Sorry yeah. <rire> Ensuite, euh, ce que j'aime pas, c'est qu'elle est trop maniaque, elle est trop ouais. de l'ordre. En fait, c'est bien, mais elle c'est trop. Et quand c'est trop comme ouais, ça... Oui. Non non non. <rire> non, non, non, non. Parce que je déteste. C'est bon. Non. Moi, je crois que c'est tout. Et bon, toi t'as dit que moi je suis trop maniaque de l'ordre et tout. Voilà. Pour moi, c'est le contraire. Elle est trop... Elle est un peu trop bordélique. Voilà. Et vu que moi je suis quelqu'un traits euh, Si je peux me défendre, à ma défense, excuse-moi de bah, ouais. Mais je t'ai pas interrompu. Ok, okay vas-y, continue Continue. Et voilà, en fait, c'est ça. Après.. Euh... Je crois que c'est ça. Ça hein. va Attends, je pense. Eh hey Non je crois que c'est tout. <rire> ah, t'as oublié un truc chez toi. <rire> Ça m'entend souvent? <rire> Elle est sur son portable? Oh non, non, non, non, non, non! Laissez-moi vous dire une chose. Moi, moi, moi, mon truc, j'aime pas qu'on regarde ce que je fais sur mon téléphone. Même si je fais rien de bizarre, rien de douche, ouais. ouais, je ouais. pas. Ça m'énerve. Même quand c'est maman qui regarde, je vais tourner mon téléphone. Parce que j'aime bien la regarder, genre, il y a quoi? Il y a un problème, problème s'il vous plaît? Mais moi je fais pas ça exprès genre Non, franchement, est... écoute, non non non non, non, non, non, non Moi je suis d'accord, elle peut tomber parce que même moi quand je suis dans les transports Je regarde les trucs des gens, hein, mais les quelqu'un à côté de moi là je... Elle va regarder, moi je sais qu'elle regarde parce que j'ai sens son regard Mais moi, par exemple, moi je le fais avec elle hein. Je regarde son téléphone, mais je dis rien ah, ouais. Elle va commencer à dire, oh mais c'était qui Oh c'est, oh c'est un tel Oh mais, <rire> oh, quand même, elle va quand, et moi c'est un euh, truc qui m'énerve Ça m'énerve Et c'est un truc de ouais. et je sais pas, j'ai beau lui dire 100 fois, 1000 fois. Même, Elle n même mille fois, même mille fois, c'est pas non ça c'est. quest que ça fait, fait. fait. fait. J'oublie. Ensuite, euh, décrit ta sœur en trois mots. Euh, mmh. euh, franche, euh, Carré et aussi adorable, comme il est adorable. Euh, merci, c'est à mon tour, euh, douce, euh, à l'écoute, euh, aimable. Ouais. <rire> Allez à la question suivante. Euh, qui lit les plus Par Et... Moi Pas elle On dit pas. Non. Pas du tout. Quelle est la boisson ou nourriture favorite de ta soeur Alors, la tienne, sa boisson favorite, c'est pas un secret. C'est des pêche, tout le monde le sait. Et sa nourriture, par contre, elle en a pas, je pense, spécifique. Mmh. Elle mange tout, elle aime tout. Enfin, tout, tout ce ouais, qu'elle mange, elle aime, elle elle aime truc, bien. Mais... Mmh. Sa boisson favorite est la Sprite et nourriture. Je crois pas, hein, t'as genre spécifiquement une nourriture préférée Franchement, oui. Ouais, une nourriture préférée mmh. Pour une douille Non. Ah. C'est genre, quand on dit nourriture, c'est dans tous les domaines, euh, entrée, euh, dessert. Euh. Ah, tiramisu euh, Ouais. Je peux être pour ça. Ouais. En plus, elle prépare bien les tiramisu, hein, franchement. En quoi ta soeur... Et très très nulle, elle est nulle en maquillage. Ah, ça, franchement, elle est pas nulle, non, non, non. elle c est, est pas nulle. Oh. Je mais me suis elle améliorée, oui, elle s'y donne pas. Genre à 100%, c'est un truc qui m'énerve. Genre, elle a non. vraiment du potentiel, mais elle s'y donne pas 100%. Mais elle est pas nulle en maquillage. Peut-être elle est nulle en, je sais, pas tout ce qu'elle fait, elle fait ça bien. Non moi je dirais maquillage Ouais bon on va dire maquillage ouais. mais elle est pas zéro hein. C'est pas qu'elle est zéro mais c'est juste que Elle s'y donne pas à 100% alors qu'elle pourrait être grave euh, Forte Bref. Oh, Et <rire> Toi t'es nul en sport hein. Ah ouais ça ah, va me faire ah, okay. ouais. non, mais, non, mais C'est pas sport. que je suis nulle en sport Non c'est que mmh. j'ai je, je, pas envie d'en faire C'est différent ouais, C'est la même chose avec les maquillages hein. Pour ce qui me concerne elle a dit je suis nulle en sport je suis choquée oh, c'est vrai ah ça, mais non enfin <rire> ça m'a touché je pensais que enfin, tu t'as demandé moi je pensais que tu étais en maths en maths je suis nulle ah, en maths oui en maths tu es nulle en maths ah, elle dit, mais... nul en sport. et désolé <rire> c'est la première chose Non j'ai pensé ok on va dire en maths et en sport parce que elle s'applique pas comme elle pourrait. Voilà, mais ça m'intéresse pas. Qui prend le plus de temps à se préparer le matin Faut rectifier, faut rectifier. Et à se préparer tout court. C'est elle. C'est elle. Il y aura même des témoins à ce sujet. Samantha, elle est très très lourde à se préparer. Alors, complète la question. Ma sœur est, je commence parce que c'est un bac sentimentalisme mais oui, Donc, ma sœur est ma meilleure amie. Ma sœur est euh, un bijou dans le sens qu'elle amusée, elle est très précieuse. Et euh, toute personne qui, qui va essayer, qui a essayé en fait, parce que toutes les personnes qui, qui lui ont fait du mal et tout. Moi, je tape pas, je suis pas quelqu'un de violent, mais Ouais. C'est vraiment quelque chose de très, quelqu'un de très précieux à mes yeux. Et euh, voilà, je vais pleurer. Euh... Vraiment, j'arrive pas à faire ce genre de choses. Vous voyez J'ai Je vais pleurer et elle a même pas fait genre... Oh ah, je... <rire> pardon. Merci, c'est gentil. Euh... Tu peux dire ce que tu veux, hein, genre... Pas m'insulter, s'il te plaît. Parce que... Non, pas ça. Euh, c'est une peste. <rire> oh, non je rigole. Je rigole, je <rire> rigole. Rigole, rigole. Euh, ma soeur et euh, une petite étoile à mes yeux, voilà. D'ailleurs, je l'appelle comme ça en italien. Ouais, ma comme ça. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est trop <rire> mignon. <rire> <rire> Qui est le plus introverti ou extraverti Alors... Hmm, ça dépend des, des mots, déjà, parce que... Y que, y du ouais parce que ce qu'on nous dit c'est pas ce qu'on voit nous parce que moi ça m'est arrivé les gens en me voyant ils vont penser que je suis extravertie justement que je parle aux gens que je suis sociable je suis sociable je parle aux gens mais je, je, je suis très timide en même temps du coup euh, je vais pas, je vais jamais aller parler aux gens mais c'est qui sur moi. les début c'est au début quand, quand je connais pas la, la personne, personne voilà si je te connais pas, moi je vais rester assise, je ne vais pas parler Alors qu'elle, on dirait elle est grave enfermée, elle ne parle pas, elle est introvertie Alors qu'entre nous deux, quand par exemple il y a des gens, c'est elle qui va parler aux gens C'est pas moi, en tout cas moi je ne parle pas aux gens, <rire> je suis trop timide <rire> En fait, on est les deux, toutes les deux, mais pas trop <rire> voilà. Si ta soeur était en prison, quels seraient les premiers crimes que tu penserais qu'elle ait fait alors elle, je pense que. Agression genre... Je pense que si elle doit euh, aller en prison, c'est ouais. parce qu'elle a agressé quelqu'un. Elle a agressé, elle a agressé ouais. physiquement. Attention. Ouais, ouais, je crois aussi. Hein. Physiquement. Parce qu'on fait penser la même. Non, elle, ça doit être ça. Après, je pense pas.. En fait, on dirait pas, mais elle est agressive quand même. Ouais, Ouais. ouais. En tout cas moi je penserais que t'as volé genre quelque chose Après pas n'importe quoi hein Genre du make-up, des perruques Mga Ouais Mga <rire> Ouais Toi oui mmh, T'es sûre Par contre t'as tellement envie d'avoir quelqu'un <rire> du make-up Tu serais capable même de voler hein. Non après je sais que j'irais pas capable Parce que euh, j'ai trop peur genre de la justice Mais Je vais pas avoir des problèmes avec les gens Mais je crois que ça serait ça hein. Quelle est une chose qui a changé euh, de ta soeur euh, avec euh, en grandissant euh, son caractère? Genre, quand elle était plus petite, elle était beaucoup plus extravertie, moins timide. Or que maintenant, voilà, elle est. Enfin, enfin elle l'est plus, voilà. Elle est timide. Hein. Après une chose qu'elle a changé depuis, de, depuis qu'elle était plus jeune, c'est qu'elle s'est beaucoup calmée. Parce qu'avant elle était très. Euh, Très moto-moto. Oh, je fais très elle nerveuse. Elle est très, très nerveuse. Donc on ne peut rien lui dire. Quand je dis rien, si tu le dis, ça va barder. Dispute. Avant, elle était incontrôlable. <rire> on dirait une numéro Je vous jure. Hein, on dirait pas okay. qui vient. Elle n'était pas comme ça. Elle a changé. Je et et, trop et trop Dieu merci. La <rire> Moi, j'aurais pas porté cela. Ah, non, non, non. Jamais, jamais, jamais, jamais. J'aurais pas pu. C'est vrai qu'ils m'ont douté. j'avais pas un caractère à vivre avec les gens. Voilà. Impossible. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous avez appris à mieux nous connaître. Vu qu'il y avait... Enfin, on me demandait de faire une vidéo avec ma soeur. Donc, here she is. Ouais. Euh, si vous voulez la voir plus souvent dans ma chaîne YouTube, faites-le -moi, faites moi savoir. Faites-le moi savoir bah dites le moi hein. dites le moi donc euh, n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous bon. en masse et euh, activez la cloche des notifications pour que vous puissiez euh, recevoir des notifications lorsque je publie des nouvelles vidéos pour être à la page hymne ah. YA 2020, être à la page vous connaissez déjà la chanson je suppose donc euh, abonnez-vous, activez la cloche, partagez, partagez avec tous vos potes, tous vos proches, commentez, commentez genre tout ce que vous voulez, la partie qui vous a fait les plus rire, euh, tout ce que vous voulez, dites moi vraiment si, si ça vous a plu, et euh, voilà, euh, je vous fais des gros bisous, on vous fait des gros bisous, ah. et on se dit à la prochaine, ciao, ciao.